Mes chers amis mes chers camarades, dans quelques mois, en avril, se tiendra notre congrès. Il se déroulera à Marseille et il s'agira d'un grand moment démocratique qui se prépare dès maintenant. Démocratique, il le sera d'autant plus qu'un maximum de communistes s'y engageront pour porter leurs idées et leurs propositions. Vous le savez, début décembre, notre Conseil national a adopté très majoritairement un projet de texte. Il doit servir de base commune à la réflexion et aux décisions des communistes. C'est un texte important. Important car il sert de base pour définir les orientations politiques qui nous engagent pour les prochaines années. Ce texte, intitulé « L'ambition communiste pour de nouveaux jours heureux », s'inscrit dans le droit fil de notre campagne présidentielle et de toutes nos initiatives politiques au cours des quatre dernières années. Il propose de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de choix forts opérés lors de notre 38e congrès. Bien sûr, pour cela, nous partons du bilan de l'action de notre parti depuis 4 ans, de l'analyse que nous faisons de la crise très grave du capitalisme à l'échelle internationale comme au plan national, de la situation politique en France avec cet océan croissant d'abstention et le poids renforcé de l'extrême droite qui menace plus que jamais la République. Et nous tirons tous les enseignements des diverses séquences électorales et notamment de notre belle campagne des présidentielles et législatives. Ces campagnes nous ont permis de mettre en débat dans tout le pays notre projet politique, nos propositions. Tout au long de cette campagne présidentielle et ces derniers mois aussi, en engageant mon tour de France, j'ai vu avec bonheur des militants communistes épanouis, combatifs, confiants dans leur intervention. J'ai aussi retrouvé des militants plus anciens qui retrouvaient leur parti et puis des nouveaux adhérents faisant le choix de s'engager pour mener les combats communistes de notre époque. Eh bien, nous proposons de poursuivre dans cette voie et même de franchir une nouvelle étape. Quel est l'enjeu Je le définirai de manière simple. Nous sommes désormais identifiés par des millions de Françaises et de Français à des propositions, des orientations qui nous sont propres. C'est un progrès énorme par rapport à ces 15 dernières années. L'enjeu est désormais d'aller plus loin, de renforcer encore plus notre influence dans le pays, dans le monde du travail, chez les jeunes. Dans les villes, dans les banlieues, comme à la campagne, l'enjeu est de grandir encore plus pour être utile à notre peuple. Grandir pour faire reculer l'extrême droite et faire gagner la gauche. Grandir pour gagner de nouvelles conquêtes sociales et agir pour l'union des salariés face aux libéraux de tout poil. Grandir pour faire reculer l'abstention et reconquérir les cœurs et les têtes d'un électorat populaire dans les grands centres urbains comme dans la ruralité qui, elles, se sentent abandonnées par la gauche. Oui, face à tous ces défis, il y a besoin d'un parti communiste plus fort, plus déterminé, plus conquérant, au service des classes populaires et du monde du travail, et le monde de la culture et de la création. Un parti communiste avec des militants, des élus en plus grand nombre, pour travailler à la convergence de tous ceux qui ont intérêt au changement, pour construire des rapports de force victorieux face au capital. Le texte porté par la direction de notre parti est un texte lucide, ambitieux, fort du travail accompli ensemble ces quatre dernières années. Il fait appel à l'intelligence collective des communistes pour l'enrichir, le préciser, durant toute la préparation du Congrès, dans les cellules, les sections et les fédérations. C'est un texte utile au renforcement du PCF, de son organisation et de ses idées. Et chacun voit bien au regard des 30 années passées que c'est un enjeu décisif. Développer le projet communiste nécessite de se donner les moyens, d'affronter l'ampleur du combat de classe qui se joue dans la société. Voilà pourquoi je vous invite à soutenir et à voter massivement pour ce texte que je soutiens pleinement, l'ambition communiste des jours heureux. Des camarades proposent une autre voie avec un texte alternatif. Je les respecte totalement comme je les ai toujours respectés tout au long de ces quatre années où nous avons débattu démocratiquement à chaque étape des avis différents des camarades. Certes, nous n'avons pas forcément la même conception d'un parti communiste fort, utile, utile au peuple, influent, rassembleur, efficace, présent dans les échéances électorales comme dans les luttes. Comme nous n'avons pas la même appréciation de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Mais j'espère que tous nos débats permettront de clarifier les positions des uns et des autres sur tous ces sujets et de nous rassembler. Ces quatre dernières années ont été l'occasion aussi de révéler de nouveaux dirigeants, une nouvelle génération de cadres, d'élus, de militants qui ont permis de donner de la voix et de la force à nos combats. Avec elles et avec eux, donnons du poids aux jours heureux que nous voulons pour la France. C'est vous, désormais, adhérentes et adhérents du Parti communiste français, qui allez exprimer par votre vote si vous souhaitez amplifier le travail entamé ensemble ces quatre dernières années, dans le rassemblement de tous, ou revenir en arrière. Alors je vous adresse de nouveau mes vœux les plus chers de santé, de bonheur et de combativité.